N'hésitez pas à mettre de la longueur de fil, hein. ça sera moins galère. Ok Google, c'est Noël. Joyeux Noël et abonnez-vous à la chaîne YouTube Les Minute Maker. Allez, à demain. À demain pour la vidéo suivante. Allez, ciao, ciao.